La euh, piqûre de rappel est le deuxième, euh, les deux, le deuxième volet des aventures de mon enquêteur, le major d'Ambéraille, et euh, son inénarrable tante Daphné. Euh, J'ai eu envie de proposer euh, au lecteurs qui avait aimé le premier euh, opus un approfondissement du caractère de ces, de ces deux personnages qui, euh, que je découvre en même temps qu'eux finalement. Et, euh, et pour ça, j'ai déplacé cet enquêteur euh, de sa brigade d'origine euh, à la Fontac, une petite ville imaginaire de l'entre-deux-mers ou du Bordelais, on va dire, euh, jusqu'en Dordogne, qui était un autre territoire où euh, j'avais envie d'explorer euh, euh, les savoir-faire, les paysages, euh, surtout euh, le tout hors-saison. J'y tiens beaucoup, en fait, à, à montrer euh, la vie rurale en dehors des grandes périodes touristiques pour... Euh, c'est peut-être mon petit cheval de bataille, montrer que la campagne est passionnante à, à toutes saison. Euh, explorer les caractères, c'est vraiment l'exercice qui me plaît dans le polar et, et dans, dans toute autre forme narrative que, que j'apprécie de lire. Euh, c'est de voir comment un personnage va se débattre dans les contraintes que l'auteur lui impose. Euh, par exemple, pour Piqûre de rappel, j'ai pris mon enquêteur, le major d'Amberaille, qui est un personnage assez ancré, plein de bon sens, d'humanité, et je l'ai placé dans une situation où il va se retrouver confronté à un sentiment d'imposture, euh, qui est quelque chose qu'on connaît tous à un moment ou à un autre de, de, notre, de notre existence. Et on va voir, euh, au-delà de tout ce qui est enquête, évidemment, comment lui va euh, grandir au cours de, de cette euh, enquête, comment lui va se débattre avec euh, ce sentiment soit de ne pas être à sa place, soit de ne pas être assez bon, euh, soit d'être moins euh, charismatique que le, euh, le chef de brigade dont il prend temporairement la place. Alors l'apiculture, c'est quelque chose qui est venu euh, assez naturellement euh, dans la mesure où j'ai deux amis qui ont quitté leur, euh, euh, leur travail dans euh, le milieu plutôt des startups d'ailleurs. Et ils ont monté une marque qui s'appelle Les Seins de la Reine et je suis leurs aventures depuis au moins quelques trois ans peut-être, avec euh, les problématiques climatiques, les ruches renversées, euh, les, le frelon asiatique. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai connu dans, dans mon environnement immédiat. Euh, j'ai eu un peu besoin de me documenter, bien sûr. Et c'est quelque chose que j'aime bien, c'est de faire découvrir aux lecteurs la modernité de euh, certains métiers qui sont euh, ancestraux, finalement. Donc pour l'année du gel, c'était la viticulture. Piqûre de rappel, c'est l'apiculture. Dans un troisième, j'aimerais explorer d'autres métiers. Euh, donc c'est quelque chose, je pense, qui fera toujours peut-être partie de, de cette série d'enquête. Il y aura toujours un métier fort, euh, abordé d'une manière aussi moderne que possible. Alors, pour cette histoire, j'avais envie d'un crime en milieu ouvert, qui ne soit donc pas tout à fait un huis clos, qui permette pas mal de passages de personnages extrêmement divers. Euh, là, on reprend un petit peu les ingrédients de la vie rurale euh, que j'affectionne, euh, et j'en je, profite pour montrer un monastère avec son fonctionnement euh, euh, le, autour du prieur, etc. Euh, j'en je, profite aussi pour montrer une pharmacienne qui porte en elle une blessure profonde d'identité puisqu'elle est d'origine arménienne. Euh, je montre également le côté start-up euh, qui, qui peut aussi trouver sa place dans nos campagnes avec euh, cette start-up autour du miel. Euh, et puis voilà, des, des personnages, des familles, euh, euh, le, le marginal du coin aussi qui a son rôle. Euh, voilà, j'ai bien aimé faire un petit bouillon de culture dans ce milieu rural euh, en utilisant un procédé de, de mise à mort euh, qui m'épargne euh, d'aller dans le crime à main nue, dans le sordide. Euh, enfin, pas, tous les crimes à main nue ne sont pas présentés de manière sordide, mais je tenais à rester dans un polar euh, euh, avec lequel on aime boire une tasse de thé. Donc c'est sûr que si on parle tripaille, euh, en tout cas pour celui-ci, euh, je n'étais pas forcément à l'aise dans mon rôle d'écrivain. Donc cette, cette idée de, de mort par les abeilles me permettait euh, d'utiliser un média, en fait, qui donne la mort. C'est vrai que euh, les polars que j'écris sont souvent pleins d'humour, d'humour noir notamment dans celui-ci. Euh, mais je, je pense que euh, toute forme littéraire est aussi un moyen euh, de faire connaître et d'élargir les, les horizons du lecteur. Euh, Ce n'est pas forcément une mission que je me donne, en tout cas c'est une occasion que j'ai... Euh, d'ouvrir un questionnement. Et la question de l'Arménie s'est en fait un peu imposée à moi. Euh, au moment où je démarrais, à réfléchir, je démarrais ma réflexion sur ce livre, euh, il y a eu le, la mise en place d'un jour de commémoration du génocide arménien. Euh, J'ai en même temps perdu quelqu'un de ma famille indirecte qui avait elle-même des origines arméniennes. Et enfin, j'ai rencontré un jeune Arménien quand j'étais à Barcelone qui me racontait euh, sa, sa culpabilité d'avoir quitté l'Arménie euh, et en même temps son désir d'aider son pays ne pouvant le faire que de l'extérieur. J'ai trouvé qu'en fait c'était euh, quelque chose de très intéressant, ce, ce peuple en souffrance qui connaît une diaspora euh, et qui réagit de manière complètement différente. Il y en a qui vont porter euh, sur eux le poids de cette histoire, qui est extrêmement difficile à porter et souvent dont on n'a pas parlé. Il euh, y en a d'autres qui vont s'en détacher complètement. La personne de ma famille, elle ne se disait pas du tout arménienne, elle se disait française à 100% et elle n'a pas cherché à parler d'Arménie à ses enfants. Donc il y a vraiment une multiplicité de, de profils et j'ai voulu euh, donner la parole en fait à ceux qui, dans leur arménité, souffraient et qui sont finalement très peu audibles dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est que le livre sort juste après les, les nouveaux épisodes de Guerre en Arthak, et ça trouve un écho du coup que je n'avais pas du tout prévu. Dans ce livre, ce qui amène un petit peu d'air frais, paradoxalement, c'est un duo que j'ai eu beaucoup de plaisir à, à faire fonctionner et à voir se parler. C'est le duo de Caragul et Crochat, qui sont deux Thanatopracteurs. Euh, qui vont mener de, de, de sordides affaires euh, euh, autour des, des soins qu'ils doivent apporter aux morts, je ne veux pas tout dévoiler. Et vraiment, c'est un petit fil rouge au cours du roman, qui trouve évidemment son intérêt par rapport à l'intrigue à un moment donné, mais qui, moi, me permet de toujours injecter de l'humour, de l'humour noir, et là encore c'est un métier euh, qu'on connaît peu, euh, et dont le l'intérêt se révèle au cours de, de nos vies d'humains, finalement, parce qu'on est un jour ou l'autre confronté. Euh, donc j'espère qu'on ne tombera pas sur euh, des gens comme Crochat et Caragul. Euh, voilà, c'est un, un duo que j'ai eu vraiment euh, plaisir à créer et, et dont on me dit qu'ils euh, font vraiment partie prenante de, de, du charme de ce livre. Alors, oui, il y, y a quand même pour euh, ce côté polar euh, toute une architecture qui est censée rester invisible pour le lecteur, mais qui, moi, euh, me permet de... Euh, euh, créer un, un déroulement d'enquête, de euh, placer, euh, de donner un mobile à chaque euh, personnage, de créer une fiche euh, signalétique en gros euh, correspondant à, à chaque personnage, à chaque caractère pour qu'il y ait une vraie profondeur et une vraie cohérence tout au long du livre. Donc oui, bien sûr, je sais déjà qui a tué, je sais déjà euh, qui va être suspect et pourquoi, euh, comment chacun va se retrouver sous le microscope de l'enquête ce que je découvre par contre euh, au fur et à mesure de l'écriture, c'est euh, euh, qu'elle va être le, la, la cause aggravante. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand je démarre l'écriture, euh, je ne charge pas autant que ça à mes personnages. Et euh, au cours de l'écriture, je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, je vais aggraver leur cas. Voilà. <rire> c'est <c> horrible. <rire>